Génial. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, as vu ça. Et je trouve qu'en fait, euh, je crois qu'il a ouais, pas assez de sais sais. avec la tête. Mais... Non, non, non C'est exactement les mouvements ah, que tu fais, en fait. Okay. Si tu regardes sur l'écran, tu te rends pas compte parce qu'en fait l'image elle est compressée sur les côtés ouais. parce que c'est ton oui, champ oui. de vision complet qui est dessus. Tu comprends Mais Mais oui, oui, du coup, ça te donne l'impression que ça bouge beaucoup moins. Mmh. Mais en fait, si tu remarques, le centre de l'image, tu l'impression de bouger un petit peu plus vite que le, que le bord. Non, c'est l'inverse. Le bord bouge plus vite que le centre de l'image. Parce que, oh, que, mais normal, mais normal. Que, que tu as plus d'informations sur le bord que le centre. Imagine que l'image que tu vas compresser là... avec le coin de l'œil, c'est vrai que la pression de vitesse est bien plus importante. Oui, parce que tu... sur ta vision périphérique. Mais c'est comme dans une voiture. Si ah, tu regardes par les fenêtres sur le côté pendant que tu avances, que je te déconseille, <rire> tu remarques que ça bouge plus vite que le devant de toi. Mmh. Et c'est juste dans ta tête. Ça bouge pareil. Il y, a, il y a plus simple, c'est quand c'est pas toi qui conduis, tu regardes sur le côté. C'est moins dangereux. Aussi. Ouais, on peut considérer ça aussi. Ça bah regarder... ben, moi, ça commence à venir. <rire> c'est ça le souci en fait, vrai, je c est c est pense, c'est que c'est euh, là, il y a quand même une sensation de mouvement qui est très réaliste. Oh putain. Ah oui, <rire> Alors... Quand tu crash, tu tête crashes, qui... c est, c est... as tu c'est c'est. la tête qui qui comprend qui... Qu plus rien. T'as la tête qui fait euh... mec, t'es mort. <rire>